Merci, amigo. On a longuement pas su ce qu'on pouvait faire, et en fait, euh, c'est une personne généreuse. Et bien, bonjour, les amis. J'espère que ça roule. Nouvelle vidéo en direction du boulot. On est plus gâté sur la météo qu'hier. Euh, en revanche, on serre un peu les fesses parce qu'il va falloir qu'on tarde pas à aller faire de l'essence, aller faire le plein même. Euh, je sais pas si je me motive cette nuit ou, ou si euh, on repousse un peu dans la semaine, on verra ça tout à l'heure. C'est calme euh, ce soir. Peut-être que tout le monde est arrivé à bout, de, à bout de réservoir et à bout de souffle au niveau des tentatives de faire le plein. Ah, mais non, il y a plein de grèves. On est mardi, euh, combien de 18. Il y a plein de grèves aujourd'hui, donc il y a plein de gens qui ont dû rester en télétravail. C'est ça. Je craignais l'inverse. Je craignais qu'à cause des grèves, les routes soient blindées. Peut-être que du coup, les gens sont carrément pas sortis, en fait. Nice job. Cool. Petit impact. Un léger impact sur votre pare-brise. Carglass est là. La voilà, carglass, la résine spéciale, elle va rien faire. Oh, son pneu arrière il est poncé lui. Hein. Vache. Il va être temps de le changer amigo parce que tout là avec l'arrivée de l'automne la flotte bientôt la neige. Pour le moment niaisé. Petit moment sueur. Ouais, tout est bien qui finit bien. Ouais non il y a vraiment personne hein, sur la route hein. Incroyable Effectivement tout le monde a dû rester à domicile Tant mieux pour nous n'est-ce pas Je pense qu'il me laissait passer mais C'est gentil mais je préfère pas faire le zouave en arrivant dans celui-là Parce qu'il est corsé quand même Accès fermé ce soir à 21h30 bon bah, Au moins là on est prévenu on peut pas dire On va passer par la ville alors N'importe quoi, Putain, c'est pas passé long là, complètement fada. Allez, on y est. Ouais, c'est 80 km d'autonomie, bah clairement on va pas s'en occuper cette nuit. Je sais qu'elle est. Putain, il y a le chanteur de Perketi Amour qui est mort, c'est hyper triste. Son Perketi mon Come in canzone sono perché ti amo e la sono bastiano stiano trop bien cette chanson il est mort putain c'est triste Richie Poveri la minazione sono perché ti amo e mancanze e mora mora titti mori mori mora e mora mora un grand homme et on a pas de périch putain Vraiment une soirée noire. Aïe aïe aïe, un obstacle se dresse de devant nous. C'est bon, elle était archi de descendre de son VTC, il doit être méga cool le gars. Bon méga cool mais pas de clignotant quoi. Bad The Point. Raminaggione, sono Et bien à force de faire le malin, on est tombé dans le ravin oh, C'est vide hein Punaise, il y a personne, personne, personne Incroyable et c'est ambitieux ça l'était mais c'était à notre portée il oh, y avait tellement pas de monde qu'on est rentré en un temps express les amis et sans rien de particulier à vous montrer oh bah. je suis en train de rendre la vie et sans rien de particulier à vous montrer sur la route disais-je je J vais graisser ma chaîne en arrivant Puisque ça fait trois semaines que je positionne la moto pour le faire et que je ne euh, le fais pas. Donc là, euh, à main donnée, euh, c'est bon quoi. On va se prendre en main, on a un grand bonhomme. Là, voilà. Cet enchaînement, il fait rêver, il n'y en a pas un qui le respecte. Allez, merci d'être resté jusqu'au bout. On est vous demain à 18h, comme je vous le disais. Passez une bonne soirée. Euh... Euh, bon, mangez bien, dormez bien, c'était etc., etc. rendez-vous demain